On gogo let's go pillage de la Google plus mon pote. Qu'est-ce qu'on peut ah, demander mieux aujourd'hui hein. voilà. bon, Dire que la Prime, ça fait deux jours qu'il essaie de y arriver. Nous on l'a en 3 heures. Bon. Oh là là là la... Mec en plus, c'est un boss mec. T'as pas REC Oh t'imagines ça a été énorme d'entendre ta réaction gros. Oh t'as gros, tu nous as tous pété les oreilles gros. Mais je vais Attends, Onyx, t'as toujours un homme sur le canon. Je vais quand même te montrer à mes abonnés comment on a fait pour qu'ils comprennent un peu. J'ai encore 48 TNT Viens, on va y aller, ok. TP Onyx. Onyx Ouais ouais, je vais te TP au cœur après. Tiens voilà, c'est ok. Ok mais donc lui, en gros. gros passé, pourquoi il y a un autre canon à côté euh, Bah ouais en fait c'est que la prime euh, pour ceux qui comprennent comprendraient pas en fait ça c'était notre canon à la base je l'ai fait péter avec des creepers parce que le, la prime euh, nous a claim vu que en fait euh, Onyx n'avait avait pas claim le truc Onyx aurait dû claim dès le début mais bon il n'y a pas trop pensé on pensait vraiment pas y arriver en fait et à force on a fait un canon à TNT en fait je vais le faire tu viens avec moi et Onyx on va sauter on va essayer de perdre. Ah oh, merde euh, j'ai cassé pas. le t'as pas la glace j'ai cassé la... le truc sans faire exprès. Non j'ai pas là. C'est que, que, que, que plus de glace faisons. Non, bah, non si c'est comme ça qu'on a fait, non Euh non. Juste comme ça. Vas-y, je la te laisse la TNT, tnt, TNT, je sais plus, je sais plus du tout. Je reviens mec. un autre. Vas-y, je vais aller chercher un pseudo moi pour le coup vu que ah, Tu as et, et normalement, faire. mec, on est premier. C'est bon, on a fait c'est premier. Ouais, oh, ouais, mais faut continuer, continuer. Continue, continue. On a pas de la glace quoi. J'achète, J'en ai j'en ai j'en ai. J'allais en acheter à l'HDV grand. C'est bon par contre ça va Mais coûter oui, cher bizarre, en perles, je vous le dis. Ouais c'est sûr. Moi j'en ai encore 4 stacks oh, sur moi top. si besoin. Voilà. normalement, il devrait on... plus te faire chier non plus Non, non, hein. non, non active pas tant Ouais, vas-y oh, comme si ça. Vas-y. Donc là, on active la TNT. Et là, à la Et là quand vous arrivez à peu près ici, faut perle. Euh, faut perle là, tu vois comme ça et là au bout d'un moment, on va l'avoir. Oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est nous. Ah, toi. On a essayé. Euh... Peur, quand on n'a pas, pas réussi. En fait, et comment qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est que X-Ray est tombé pile-poil dessus. Euh, le cœur est gros, il a gueulé, il a pété nos oreilles, gros un truc de malade. Et finalement, il a, et en finalement, oh non, il est ouais. ici, puis voilà quoi, on a réussi à oh, le péter. Quand même qu'on a mis à peu près, on a mis à peu près 4 5 heures. Hein. Ouais, on a mis vraiment beaucoup de temps, mais il y avait un problème en fait. Euh, je l'explique ça ou pas qu'il y avait un problème euh, ou pas pour le, le on met tout. Merde, j'ai pas T'es oh oh oh, mort oh, okay. te Ouais, t'étais moi dessus. Ah ouais, ai ai bon. je t'ai bah en gros. ok, je vais l'expliquer pour être avec tout le monde. En fait, les admins, ils vont faire une limite, en fait. On n'aura pas le droit de poser les coeurs à la plus haut que la, la couche euh, 254. Non, 254, il nous a dit. Et en fait, ah ouais. le problème qui arrive, c'est que les gens euh, font des, ouais, des coeurs comme ça. Vrai. Attends, je vais juste tp Onyx pour qu'il soit content. Ok, bah, je... ouais, bah, normal, l'autre, il est trop con, en fait. Il, il a même un critère. Fais juste pour qu'on tp Onyx dessus, ok, de okay. De Vas-y, Vas es, C'est bon. Ton. en fait, ok. Vu que la couche était à 255, à chaque fois qu'on quand euh, X il a eu un home dessus, ça nous tp en bas. Et donc, les ennemis l'ont descendu de 1, lui ont leur ont redonné leurs points et tout. Enfin, ils ont pas fait des batteurs quoi. Tu vois, ils ont été sympas avec eux aussi. Ils ont juste descendu le coeur de 1 pour bloquer. Vu que c'était un bug, ça devait pas se, se produire comme ça. Donc là, pour le coup, on peut plus poser les cœurs à 255, faut les poser à 254 pour être euh, 100% plus. Oh, attends, ils sont connectés. Ils sont connectés. Ils sont connectés. La Google ouais, te regarder Plus, je sors le gars de la Google Plus. Non, non, dépêche-toi pas, je l'ai poussé en bas. Euh, message, bah si, euh, Flavien. Me Ils sont co-la-google euh, plus. Ok, je l'ai dit je dit vite fait à eux, gros. Onyx, putain, faut pas que tu viennes... Je suis en bas. Euh, je viens de le foutre en bas. Il est monté par Et ici. Bah, je me dépêche, Il je est me dépêche, monté je par ici. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Onyx, fais attention pour pas crever. Hein. Tu peux mourir de shit ici en bas. Hein. C'est rempli de, de trucs en bas, là de, de stone What the fuck? Oh, Attaque pas le cœur, pas le, ils vont en claim. Oh faut, ah faut que je me grouille là. Je euh... sais pas s'il si va pas, un... pas, je vais essayer qu'il qu vienne pas dans le claim, faut l'empêcher d'aller dans le claim. Le Lolo, y a quelqu'un en bas. Mais de toute façon gros si, si l'un claim le cœur, je le récupère aussi du full bénin. Oh putain je me suis encore pris. Oh non non non non Merde, Il est là attends Je le fight c'est bon Il a perdu en, en, en bas il a perdu en bas Attends je suis en combat Je vais me cacher un petit peu on wow, va difficile. pas à register, je crois pas que ça perd ça le register Ça perd elle register pas Le cœur ils ont un claim Le coeur il tombe en bas Sérieux Ouais ouais Ils ont un claim, J'ai récupéré le ventilateur et la vitre je crois que c'est l'autre qui a récupéré. Non, c'est bon, j'ai la base maintenant. J'ai la base, j'ai la base. Euh, je regarde en bas. Il y a les minerais de qui sont tombés. Il y a quoi qui est tombé d'autre euh, c'est bon, j'ai toutes les pièces, je crois. Il y a combien non. de pièces qui tombent Il y a combien de pièces qui tombent Entre 3 et 4. J'ai 3 pièces et j'ai pas le générateur, j'ai la base, le ventilateur et la vitre. OK, ça va. Bah, c'est bien mec, on a quand même deux trucs bien. On est passé premier ou pas quand même Mais bien sûr que oui, bon, on est passé premier. Oh yes <rire> wow Yes Putain, je vais mais juste dire à la prime. Ouais. putain, ils l'ont claim. Oh mais gros, oh, je vais me faire éclairer. Attends, on arrête du claim en fait, on arrête du claim, on est trop con. Là, ils vont essayer de nous fight, putain. Tu veux que tu en Fight. Putain, je vais venir ah, full mais tita. Genre de mec, inclaim, mais c'est pas grave, enfin, c'est le jeu. Moi aussi, j'aurais fait pareil en fait. J'aurais fait pareil aussi. Hein. Tiens, je laisse se fight. Je vais TP à Marc. Euh, vous êtes premier de toute façon. Euh, ouais. Désolé, vraiment. On aurait pu vraiment... Oh, merde, c'est dommage. En fait, à la base, les gars, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi la prime était là, c'est qu'on avait fait un accord avec eux, qu'on leur laissait les 30 derniers creepers euh, sur le, le cœur pour qu'eux, ils passent deuxième et qu'eux, ils gagnent le, la, le, le deuxième truc. Ils passent devant la ez Nous, ça nous arrangé parce que la ez c'est nos pires ennemis, quoi. On va pas se mentir. Ils nous ont battu au truc de faction. Ils nous ont aussi pété notre cœur, comme vous avez pu voir ici. Euh... Ils ont attaqué le, notre cœur euh, juste ici. Attendez, euh, c'est où ouais, attaquer un cœur adverse. Donc, ils ont récupéré tous nos points. Donc, c'était vraiment. Euh, pour nous, c'était un avantage que la Prime devienne deuxième. Parce que, comme ça, là, ils gagnaient 30, euh, 20 points boutique. Et la faction euh, de la. Euh, à dire a est seulement 10 points boutique, donc voilà, mais bon, c'est pas grave, on a quand même réussi à piller un peu et passer premier, donc c'était vraiment ça important, et je sais pas comment ils ont fait pour se connecter en plein milieu, on a vraiment eu un putain de timing, quoi. on va pas se mentir, le timing était énorme pour eux, mais bon, euh, regarde, pour au moins on a eu la base, le ventilateur et la vitre renforcée, ça nous fait un peu d'argent à revendre, on n'a pas dépensé tous nos creeps, on a d'autres pillages, donc, restez à l'affût, les gars. On a d'autres pièges. On a un pillage. Euh... Je vais pas vous donner les noms. Je vais pas vous donner les noms. Mais moi, j'ai deux 2 ondes à des cœurs qui ont un peu moins de points. Mais quand même, l'important c'est qu'on soit premier et qu'on continue à avancer tranquillement. Même si on gaspille euh, peut-être 32 creepers sur une faction qui a 2000 points, ça va nous donner quand même 2-300 points. Ça vaut le coup pour 32 creepers, tu vois. Donc, euh, voilà. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Un gros, gros, gros merci à x -ray. Je vais mettre la chaîne dans la description si j'oublie pas. Mais allez voir ces vidéos. Parce que putain, le gars il a vraiment. C'est grâce à lui qu'on va gagner la version si on la gagne. Et si on, on se fait piller. si on se fait pas piller bien sûr, mais bon, la, la, la saison termine en deux jours. Elle termine aujourd'hui alors que je vais poster cette vidéo là pour vous, mais bon, vous avez compris quand même. Euh, donc vraiment, allez voir sa chaîne. Un gros merci à lui et puis merci à tout le monde de la faction comme Onyx et tout le monde qui a aidé quoi. Il a dit et moi, mais j'avais pas rendu là, mais vraiment tout le monde qui a aidé pour le pillage. Il y avait Red Kids, moi et euh, et aussi. Oh oui, faut que je remercie le cas de la de Shield. C'est lui qui nous a TP en fait. Euh, De shield à la base, c'est lui qui nous a TP. C'était euh, Bobo085. C'est lui qui nous a TP à l'intérieur. Et ensuite, on a Crashko pour aller à l'extérieur. Et puis euh, après, on a trouvé le, le cœur. Et puis voilà. Enfin bref, voilà. Je suis trop excité, les amis. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup.